Oui, je suis un autre jour, dis-moi, j'ai euh, à mon côté d'un ami qui fait ça d'ici là, et il est toujours euh, sur l'héritable, parce que je euh, les... vous voilà, tous les jours. Je profite pour euh, lui, de, lui de me poser deux ou trois questions rapidement. Oui. Ok. Allô Oui alors donc, bien, euh, bonjour euh, Jean-Marc, bien euh, oui, Félix, tu sais. comment ça va On on m'a pas de Oui. ça va bien, ça va, ça va. Mmh. Alors, euh, on, on se, se rencontre euh, à chaque étape, et comment tu as trouvé la course aujourd'hui? Non, pas à toutes les étapes, parce que je ne me suis pas à moto cette année, mais euh, je n'ai pas très très bien suivi la course, je n'étais pas forcément à l'écoute de la radio, mais j'ai... Je les ai vus passer à l'estrade au Robert. C'était très spectaculaire. Et Karani était devant. Ouais. Au moment où je les ai vus passer, il était à peu près 11 h du matin. Ouais. Donc, euh, mais c'est quand même mais... euh... aujourd'hui. Et on sent, il est jeune, mais euh, quand il parle, euh, il est affirmatif, il dit, quand il explique un ça, mais mine de rien, il est souple il ne euh, s'engage pas fort mais il est toujours Oui, il a beaucoup de supporters en Martinique, mais il euh, faut dire là maintenant que les étrangers sont très forts, il y a encore un style mystique là, qui a gagné pour la deuxième fois, et c'est très très dur, euh, il faut tenir jusqu'à Dimanche. Mais tu as dit mystique parce que c'est mon mystique quand hein, il a fait parce que j'ai pas une fois la fête ah ouais ouais il a pas un une fois la fête et puis c'est un estonien donc c'est peut-être là c'est peut-être là, c'est peut-être là, ça va jouer. et moi quand il y a bon sur du plat comme dans les montées, Ils vont tout partout dans les descentes tout partout pas même pas, mais simplement il va aller alors euh... Je Marc oui. euh, euh, Eh euh ben oui, nous qu'elle trouve comme nous alors mon père il a tous les jours mais ma cailla à, à Ducos ouais. commune moins au François pas sûr, mais il y a pilote et la montagne, mais là, pas de problème. Okay. La montagne, attention, dimanche, c'est 6 tours. 6 tours oui, la longue, ouais. tout bonnement. Donc, je vais il y a de l'eau, coca, tout de Oui, parce que je suis venu a fait monter le Donc, euh, il a tours euh, euh, en échange, c'est Voilà, voilà, ouais. ouais ouais Comme chaque année. OK. Eh ben, ben, merci encore C'est sais bien et merci. puis bonjour à tous les auditeurs oui, auditrices de... auditrices auditrices de... Voilà